Coucou YouTube Didier a rentré une game incroyable. On va la regarder ensemble. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Certaines actions sont un peu bizarres. Like, commente, abonne-toi. Il, pas... il parle de qui Il parle de qui Effectivement, quelques... Vas-y, vas-y. Ah, EDF Ah ouais, il a il vous a parlé de ses actions ou quoi Il va faire une game UGM, je pense. Ouh. En fait, il sait que je suis la hype, tu vois. Donc, euh, il investit en fonction de moi. Ok, Didier qui prend la hauteur, là, bon. très intelligent Didier, qui Didier fait son premier kill, du coup avec euh, la petite Marco, joli oh, décal, il s'est accroupi, il fallait pas, oh, un, un petit coup de crosse, il sait que quelqu'un a fait le même move que lui par la fenêtre, ce qui fait qu'il temporise en restant en bas, il temporise, il temporise, il sait qu'il a plus de balles, il a c'est bon, il peut repartir au fight, oh ah ouais. Nice. Il sait qu'il est encore à l'intérieur. Bam, il l'attend. Propre. Là, il vient de faire 4 kills. Très propre. Iwalak, voilà non Je vais te dire si uh, je vois un truc suspect. Qu'est-ce que c'est que cette classe de merde Pellington arbalète. Pas ah, le crack, vraiment. Mais bah, pas le crack en mode c'est un dieu. Hein. Le crack en mode il consomme. Ok. Petit flic. Oh le fils de pute Oh ce qu'il a mis Eh hey, t'as oublié de le finir Oh là là voilà. Oh c'est Vous avez vu ce que j'ai mis ou pas chat Je vois aucune réaction dans le chat Vous êtes bourré ou quoi Ah la prise de ligne était bonne La prise de ligne était vraiment bonne Ah bah voilà Ça c'est des réactions Il a plus de stimulant Il a plus de plaques, il a... il a plus de balles j'ai pas de plaque, y'a un mec à côté Là, La vie d'un seul coup, elle doit plus avoir de saveur ça. Il a un petit silence de mort, il retrouve une plaque Du coup, vu que j'ai été... avait des balles J'en ai oublié de tuer le mec qui tué l'arbre T'as aussi oublié de ramasser les balles, pauvre merde Elle était dessus celle-là Un peu haut, dommage mais, Mais ce viseur, c'est vraiment le pire viseur. Oh, ça touche. Allez, Didier, Didier, Didier. Didier qui est allé chercher le, le airshot. Oh là là. Oh là là, Didier, Didier. Didier qui veut cross, qui veut cross. Ah, Didier. Quel enfant, chat. Quel enfant. S'il arrive à avoir livraison express, je pense qu'il va être plutôt bien, euh, le Didier. Vente, quitte à avoir une classe de merde comme ça, t'aurais pu mettre un chargeur rapide. Vous êtes trop habitué avec chaud les gars, vous êtes pas gentils. pas chaud. Il y a un mec à droite, un mec à gauche. Il joue comment Il joue avec quoi comme un... Oh là, bah, il y en a un, droit, un derrière, un devant, un droit, droite, un à gauche. As... Oh là là. Ok, il qui Le killarba qui kill qui passe bien. Bon, pourquoi tu joues avec des grenades frag C'est l'ecstasy qui te, qui te fait avoir envie de ça. Ok. C'est ça. Il a entendu un truc, la qui ouais. part qui <rire> part. Le, le 180 était rapide. Non ça va. Didier, Didier. Ok, le body shot. Headshot. C'est des bots frérot. Oui c'est des bots. Quand je joue comme ça, j'ai envie de m'enfiler des sandwiches triangles le... Chat, votre sandwich triangle préféré. Moi ton tomate oeuf. Maillot tomate, œuf maillot, je... je... Je fais le tour du monde avec ça. Ouh, monsieur D'ailleurs, euh, si vous regardez euh, cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. sandwich préféré. Jambon et mental, et tu sais, avec le petit père, là, je sais plus comment il s'appelle, le père... Ah, le père suédois. Bon, il était pas rare, lui, chat, il était pas rare. Ouais, c'est pas grave, c'est quand même un 3-6. Hein. Faut la mettre la para. J'ai vu un 3-6, j'ai vu un airshot, j'ai vu un quickscope. J'ai vu un mec dans les airs à 150 mètres. Je me dis que ça peut se passer, tu vois. C'est qui le fils de pute qui a fait ça Ça vient d'où Oh, le fils de pute. Ouais. Putain, belle hein Rebond oh, joli. Voilà c'est... Euh, bon. T'aurais dû, dû cook les Nate pour la voiture à l'avance. Il prend le temps de lire le chat et tout en se shieldant. Il sera indiqué. Ok, petit headshot. Faut penser à aller valider le kill Il va valider le kill tu me, tu me stresses à mettre du temps à valider le kill Ok tu l'as repéré Un mec à droite, un mec à gauche Boum. La décale la déca, est propre J'en ai rentré une dans le style juste avant euh... Didier il faut, il, faut que je te, il faut que je te fasse une intro euh... Mais je, je crois que je t'ai lancé... Je lancé... Euh, oh ouais Oh, oh ouais Pff. Là, je le connais, Didier. Il est un peu comme moi. Là, vous savez ce qui se passe, les gars Il faut imaginer qu'on a, a une jauge. Un, un kill égale petite érection, tu vois. Deux kills égale... Trois kills à la suite égale ça devient dur. Quatre kills, t'as le barreau. Et en fait, cinq kills... T'as une sorte de méga veine et tu peux débloquer un super bonus. Avec un avec un kill ultra rare super stylé. Et euh, il en est là. Tout son petit sourire de... J'allais dire un mot qu'il faut pas. Mais euh, tout ce petit sourire là. Donc là je, je m'attends à voir une grosse action. Et il touche. Oh c'est dommage. Oh c'est joli, c'est joli. Il re-shield pas les gars. Ça, il tire. Ça y est pas trop. Et les grenades, c'est quand que tu les lances pour faire exploser les gens au sol Faut que mettre une, une demi-journée à recharger, putain. Connard. Oula. Oh là là. Ah mais mec, tu peux pas rusher, t'as pas le droit là de. Non mais t'as pas le droit. T'as pas le droit. C'est Si tu mets pas la balle, la game, elle est finie, gros. La, la, la résue vient de s'arrêter, c'est pas le moment de faire ça. Ok. Ah, oh, je m'attendais à ce qu'elle passe à travers. Il est passé par la fenêtre Non. Je sais pas où il est passé. Chat C'est quoi cette game Putain, j'avoue, c'est la rigala de la partie. Hein. On en parle ou pas Elle est ouf là Elle, La partie est vraiment bonne. Le crosshair placement, les déplacements. On se juste chatting après pour en parler. Là où il y, a, il y a vraiment une grosse différence, c'est là où ça, ça joue bien, chat. C'est par rapport au crosshair placement. Regardez le crosshair placement de Didier. Il est constamment placé. Quand il se balade, c'est au niveau du, euh, du ventre, ventre-téton. Par contre, dès qu'il vise, c'est constamment au niveau de la tête. Et ça, c'est important parce que quand tu te fais surprendre. Mais au lieu de tirer une balle dans les testicules du mec, mais si t'as le viseur placé au niveau de la tête, bam, direct, tu mets le pruneau. air placement chat. Je comprends pas, un coup il est en dessous, un coup il au est au-dessus. C'est bon, tu l'as, tu l'as, tu l'as. J'ai tiré dans ses pieds Mec, t'as tiré dans les couilles, ça a mis une tête. Il y a moins qu'il qu shit hein. Juste mais j'ai tiré dans ses pieds C'était le, le, le headshot de la rotule. J'aurais un... un je, je, je, je, le, je le connais, ce headshot-là. C'est quand on appuie sur... Euh, F7. Bizarre, bizarre. Pff, ça aurait pu s'arrêter comme ça. La clé USB, je vois que ça ah, là. Là, ça va être une game qui va atterrir sur YouTube. Il y a Dylan qui va dire, moi, j'ai inspecté DJ. Je suis sûr qu'il utilise le même shit que Shore." Euh, oui. Il se voit, regardez, c'est la même stratégie. C'est pas vraiment la même stratégie, c'est juste qu'on sait où les gens sont. Ah, tu l'as vu. Trop à gauche. Trop mmh, Allez, poulet, okay, Réga... régale. Régale-moi, régale-moi. Régale-moi. Oh. Oh. Oh. Dans... Non okay. Oh non okay. 4 sur 4 au point rouge au Pellington mmh, Est-ce que si je saute de là, je peux atterrir sur le. D'ici en vrai, c'est bizarre. Il a 19 kills, il reste 4 personnes. Vérifie juste qu'il y a personne derrière moi. Ok, j'ai la, la prochaine zone chat. Il est... Je juste doit me una... Il doit y en avoir un dans le contrebas, deux, deux dans le château. Ok, je dirais un contrebas, un château et Didier qui a la power pose. Donc euh, là, normalement, c'est... Ah, 1 contre 1. Situation de 1 contre 1 -un pour une 20 kills. Pellington point rouge arbalète. Ce serait incroyable. Ah, tu l'as vu. Il paralyse. Dommage. Il meurt du gaz. Mec. sacré partie. Si ça, c'est pas une game, masterclass. Ça, est une game elle, elle est masterclass. jolie cette partie. Cette petite partie, incroyable. La relève est assurée. On va faire une semaine, une semaine sur deux.